à partir du moment où j'ai compris euh, la merde dans laquelle on était. Très bien. <rire> Aujourd'hui, on va parler d'éco-anxiété. Et s'il y a bien des personnes qui sont familières avec ce sujet, ce sont les activistes climatiques. Dans cette vidéo, j'interview Ulysse et Valentine qui vont nous parler de leur éco-anxiété et de ce qu'ils mettent en place pour la diminuer. L'éco-anxiété, ce n'est pas une pathologie. On pourrait plutôt la définir comme une anxiété qui serait en fait une réponse rationnelle et saine face à la gravité des problématiques environnementales. Ce sont les enfants, les jeunes adultes et les personnes ayant un fort lien avec la nature, comme les populations indigènes, qui sont les plus touchées par l'éco-anxiété. Moi-même, c'est quelque chose que je ressens. Parfois, ça me désespère et parfois, ça me donne une énergie incroyable. C'est pourquoi j'ai hâte d'entendre le témoignage de Valentine et d'Ulysse, accompagné d'une ribambelle d'activistes, qu'on va retrouver à la fin de la vidéo. C'est parti je suis actuellement entre autres membres du Bruit qui court, je travaille avec la coalition Stop up et en général sur les questions mêlant énergie et droits humains et démocratie. Moi c'est Valentine, euh, je travaille euh, à presque du climat, je suis notamment membre du conseil d'administration et avant tout je suis à la caserne bascule, un tiers lieu qui est en Bourgogne. Et les sujets sur lesquels je suis, c'est remettre de la joie dans l'activisme. Est-ce que tu ressens de l'éco-anxiété c'est une bonne question. C'est une question qui, je pense, dépend des moments. J'ai une éco-anxiété qui est latente, qui va prendre plusieurs formes, mais qui ne va pas se manifester tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des moments où je vais continuer ma vie comme je la continuerai tous les jours, et j'ai des moments où je n'arrive pas à penser à quoi que ce soit d'autre que aux limites planétaires, différents effondrements en cours et, et à la difficulté que ça va avoir dans ma vie et les personnes de ma génération qui vont vivre sur la planète en même temps que moi. Euh, J'en ai vécu beaucoup. Je pense que maintenant, je le ressens beaucoup moins, mais je peux te raconter euh, comment c'était avant. Donc, quand j'étais euh, à la fresque du climat, je sensibilisais. Et à chaque fois, le fait de remettre euh, les ordres de grandeur, les enjeux, le... ça me replongeait dans une tristesse. Et puis aussi, en facilitant des ateliers, euh, les participants aussi enfin, vivent des curiosités assez importantes. Et donc, ça ranimait ça tout ça chez moi aussi. Je pense que quand j'étais éco-anxieuse, je, je jugeais les actions que je faisais dans mon quotidien selon la pertinence que ça avait pour euh, impacter le changement climatique. Par exemple, tout ce qui était plaisir, euh, sortir avec des copains, euh, lire un livre ou faire quelque chose qui n'avait pas d'utilité pour répondre à l'urgence climatique, je le voyais plus comme pertinent. Donc, du coup, je le faisais plus. Donc, je passais ma vie à bosser ou je passais ma vie à faire euh, des choses euh, qui pouvaient avoir de l'impact. Je pense que je pensais à ça à peu près tout le temps. Il y avait comme, comme si c'était... Euh... En fait, je, je vois la, la, en fait, la peur. C'est assez, assez intéressant parce que maintenant, j'ai fait des, une formation en tant que coach où on a creusé les émotions et qu'est-ce que ça, qu que ça crée en soi euh, de manière biologique en nous. Et la peur... C'est censé pouvoir nous permettre de répondre à une menace immédiate. C'est censé pouvoir nous faire un shot d'adrénaline de, de, où de fait, le, notre champ d'action se réduit pour pouvoir se concentrer uniquement là-dessus. Donc tout le reste, il y a comme des œillères euh, parce que notre attention, notre concentration est focalisée sur la menace que, qui était l'urgence climatique et qui en fait devient problématique quand cette menace dure sur un temps long. Parce que je gardais ce fonctionnement hier sur des années. Et donc, euh, moi, ce, ce stress, en tout cas, m'a mis dans, un, dans une sorte de, de boucle où c'était un peu jamais assez. Euh, je me nourrissais par le fait de faire de l'action, notamment des fresques. Ça me aussi atténuait un peu mon éco-anxiété. Et en même temps, ça le, le renforçait, parce qu'à chaque fois que euh, j'en parlais, à chaque fois que je rappelais les ordres de grandeur, à chaque fois que je faisais aussi des recherches, etc., à bah, chaque fois, ça remettait un coup. Bah, Jusqu'au point en fait, où, en deux ans d'activisme deux ans euh, comme ça, euh, j'ai fait quand même deux burn-out. Pour moi, c'est des signes très marquants qui euh, montrent que ce n'était pas une manière d'être activiste qui est pérenne dans le temps. Qu'il fallait que je sorte de de cette peur, et en fait, c'est ce, ce qui m'a guéri. D'une certaine manière, c'était de sortir l'idée de l'urgence climatique de ma tête, du fonctionnement euh, peur immédiate, même si je sais et que j'ai en conscience ça, mais j'avais besoin de réouvrir, de re à nouveau, pour pouvoir créer un nouveau monde et, et remettre de la joie dans ma dans manière de, de résister. À quoi ressemble ton éco-anxiété J'ai l'impression que, en fait, le terme éco-anxiété... Euh regroupe beaucoup de choses et beaucoup de sentiments et beaucoup de phases et donc pour différents types de personnes ça voudra pas forcément dire la même chose et je pense que pour moi il y a j'ai commencé à m'inquiéter à ces sujets depuis 5-6 ans mais je n'étais pas forcément éco-anxieux au sens où je... c'était plus un, un sujet de préoccupation comme, euh, comme je pourrais en avoir pour d'autres problématiques sociales. C'est peut-être plus récemment que ça s'est transformé en éco-anxiété et en devenant à certains moments une sorte de perte de sens totale dans le monde, dans nos vies, par phases et qui vont parfois être Changer trois fois dans une semaine et parfois est très bien pendant six mois. et Personnellement, c'est souvent très court, c'est-à-dire que je, je pense que ça vient aussi de mon comportement, c'est-à-dire que je reste assez peu abattu pendant longtemps, mais en général, c'est très intense, Ou euh, pendant deux, trois jours, j'arrive plus à trouver de sens dans quoi que ce soit, et, euh... et c'est souvent déclenché par euh, soit une suite de mauvaises nouvelles, comme on en a beaucoup dans les médias et sur nos réseaux, soit, en fait, souvent un projet euh, que je peux porter, seul ou avec d'autres personnes, qui ne va pas se concrétiser, ou où je sens que les solutions que j'avais mis en place ne sont pas effectives et qui me renvoient un peu à l'état d'impuissance auquel euh, je me sentais confrontée à l'origine. Quand je repense au moment où j'étais très éco-anxieuse, c'était un tourbillon qui était dans les tripes, qui me prenait le bide. Donc il y avait beaucoup de, déjà de peur, et puis c'était un peu comme une cocotte minute, quoi. J'avais des chiffres en tête, je, et aussi c'est comme si je voyais le monde à travers ces, ces chiffres. Dès que par exemple, quand j'allais dans ma famille ou quand je voyais des amis, bah, chacun de leurs gestes, je, je le prenais comme une attaque parce que je, ça j'avais les, les chiffres en tête et je me disais Ah là là. Ça s'aggrave, etc. Et, et donc c'est comme euh, une boule de, de peur qui se réanimait à chaque fois qu'un euh, comportement dans, dans mon champ de vision euh, euh, réactivait ça. Dans quelle situation ressens-tu de l'éco-anxiété Lors d'une animation de la fresque, je me suis retrouvé à avoir bien préparé un atelier et prendre plusieurs euh, nouvelles assez mauvaises sur la journée, sur je ne sais plus exactement quel décret politique était passé, mais en gros des choses assez pourries. Et avoir fait cet atelier en en sortant, en étant persuadé que ça n'avait servi à rien. C'est-à-dire que j'avais vu dans donc la, la fresque du climat, c'est un atelier de sensibilisation de compréhension des enjeux climatiques pour après avoir une réflexion commune sur quels sont les leviers que les personnes peuvent euh, articuler pour euh, avoir, euh, je sais pas, avec les leviers qu'ils ont, décarboner en une partie de l'économie, ou en tout cas, agir face au changement climatique. Et là, je m'étais repris un peu de pleine face le « ça ne sert à rien, ce que j'ai fait ». Et souvent, c'est de, de ce genre d'expérience un peu individuelle, que, une sorte de pensée en arborescence qui me dit « mais si ça, ça sert à rien, En fait, est-ce que ce euh, est-ce que ce que j'ai fait avant, ça ça vient à quelque chose Est-ce que tout ce que les personnes avant, euh, tout ce que les autres personnes qui font, est-ce que ça change vraiment quelque chose ?» souvent c'est une opposition face à un oh là là il y a ce système il y a toutes ces connexions immenses et moi en fait je ne sers à rien là-dedans et dans tous les cas euh, c'est beaucoup trop grand pour moi et pour nous donc j'ai l'impression en tout cas que c'est souvent un petit déclencheur qui euh, fait continuer en fait toutes ces, toutes ces réflexions et qui dépasse en fait complètement l'entendement et ce que je serais capable de gérer euh, en temps normal Quand est-ce que tu as commencé à avoir de l'éco-anxiété à partir du moment où j'ai compris euh, la merde dans laquelle on était. Qu'est-ce qui t'a permis de mettre de la joie dans ton engagement Déjà, euh, ce qui m'a énormément euh, aidée, c'est de faire un atelier de travail chérolite de 4 jours. Euh, J'avais l'impression en fait, que cette boule d'éco-anxiété que je gardais, euh, pendant cet atelier de 4 jours, je l'ai évacuée. Ça a été comme un sas où, hop, je l'ai laissé sortir. L'enjeu par contre après cet atelier c'est que je, limite je ne voulais plus recevoir d'informations parce que j'en avais tellement reçu que je mettais des barrières de protection. C'est pour ça que j'en ai fait un deuxième après, pareil de 4 jours et où là j'ai l'impression que ce qui ça m'a apporté c'est de, de pouvoir être canal. Donc c'est à dire je reçois les informations mais je ne le garde pas en moi. Ce qui m'a rendu malade ou, et confuse jusqu'à ne plus vouloir vivre. Euh, c'était le fait de, de garder tout en moi et, et du coup de par euh, ouais, ce, ce nœud qui se nouait en moi, bah, euh, c'était trop. Alors que ces deux ateliers euh, qui visent à traiter les anxiétés le premier m'a permis d'évacuer, de, le deuxième m'a permis de d'accepter de, re de recevoir les informations car je savais que j'avais la capacité d'ensuite l'évacuer. Et, euh, et donc maintenant je me sens un peu plus euh, équilibrée, à la fois dans ma capacité à être au courant et euh, revenir à un état stable qui est euh, de joie. Mais ce qui m'a permis, je pense, de retrouver de la joie, c'est déjà d'être avec des personnes qui partagent ces mêmes euh, convictions au quotidien, ces mêmes valeurs. Et c'est là où, où la casse pour moi, euh, c'est le lieu qui m'a ressourcée. Je pense que ce qui maintient les personnes dans le statu quo, c'est la peur de perdre des liens sociaux. Parce que l'humain voilà, est un animal social, et donc euh, ah, bah, si je bouge, j'ai peur que euh, ma famille ou mes, mes proches bah, euh, euh, me jugent ou euh, ne m'aiment plus. Enfin, voilà, c'est un peu les peurs-là qui bloquent euh, les humains au changement. Je le vois comme un des plus grands facteurs bloquants. Et donc le fait de pouvoir... Euh, Vivre avec des personnes qui partagent ces mêmes convictions-là, euh... pour moi, c'est ce qui m'a ressourcée. Est-ce que ton mode de vie s'aligne avec tes valeurs Premier point, l'imperfection est importante. Pour moi, la pureté militante est quelque chose à combattre vraiment très ardemment. Parce que l'action est plus importante que la perfection, mais de très très loin. Et surtout, j'ai l'impression que la perfection vient d'une sorte de... Euh... Ben, une classe sociale qui est plus aisée, qui a plus de capital culturel et qui passe beaucoup plus de temps, et j'en fais totalement partie, à traiter des questions euh, d'abord d'un point de vue théorique et donc à avoir énormément de bagages sur ces choses-là pour après avoir une sorte d'esprit critique sur ces choses, plutôt qu'agir. Et par cette, ce questionnement tout le temps de « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire Attends, mais il faudrait mieux faire ça, etc. Ben » Parfois c'est hyper démobilisant et ça a fait une charge mentale de malade parce que on n'est jamais assez bien. Euh, sur l'aspect euh, individuel, bah, ça a évidemment énormément d'impact sur ma vie. Après, je place ça plus comme un, j'ai pas l'impression d'agir en tant que, il euh, y a le terme consomme-acteur qui vient souvent de euh, faire attention à ce qu'on consomme, faire attention. Je ne vois pas ça comme un levier d'action majoritaire, personnellement. J'ai l'impression que c'est un peu euh, le paroxysme du néolibéralisme de euh, voir les citoyens et les acteurs en tant que consommateurs uniquement et de dire que on vote avec notre portefeuille ce qui est vrai d'une certaine façon mais c'est juste j'ai pas l'impression que ce soit un moyen d'action et donc même si euh, je mange pas de viande de poisson j'achète pas de fringues, je prends pas la... enfin je prends pas l'avion j'ai habité au Japon pendant trois ans donc j'ai pris l'avion Jacques il y a un certain nombre de valeurs qui existent et qui vont être présentes dans tous mes choix mais j'essaye de, oppos... enfin, de garder en fait, derrière aussi un point de vue stratégique c'est à dire que, être conscient que si je fais les choses c'est pour un objectif donné et que plutôt qu'avoir des, euh, des règles immuables un peu qu'anciennes de euh, ça c'est le bien, ça c'est le mal euh, avoir un, une pensée de ok mon objectif c'est telle ou telle chose et donc du coup, eh bien, je vais euh, bah, me comporter individuellement de telle façon, mais aussi avoir tel comportement lorsque je me suis dans un groupe, aussi avoir euh, porté tel genre de lutte, euh, être en soutien, être un allié à telle autre lutte. Et du coup, c'est une, euh, une constellation en fait de, de plein de modes d'action, mais qui pour moi doivent être éclairés par un truc très pragmatique de euh, où est-ce que je veux aller, quelles sont les choses à ma disposition et pas dire, ah euh, oh là là, là, là j'ai mangé de la viande pour être avec ces gens-là, c'est absolument horrible. C'est un avis très personnel et vraiment, il euh, y a des personnes qui, ont, qui sont beaucoup plus strictes sur ces questions-là et vraiment, ça s'entend totalement d'un point de vue à la fois politique et philosophique. Mais voilà, par exemple, en, en, en ayant été au Japon, je sais qu'il y avait des moments où, pour de la création de liens humains qui étaient pour moi centrales à une quantité de choses, j'avais des comportements, par exemple de consommation, que je n'aurais pas du tout eu dans mon cadre de personnes de même affinité et qui se comportent un petit peu comme moi. Mais pour moi, c'est aussi extrêmement important parce que, autrement, on reste entre nous et ça ne sert pas à grand-chose. Quels seraient tes conseils pour aider les personnes qui ressentent de l'éco-anxiété J'allais dire ralentir. Ralentir, s'entourer des personnes qui partage les convictions, faire un atelier TQR, euh, travail qui relie, pardon, en parler, évacuer, s'entourer, ralentir. Euh, je trouve ça délicat ouais. de donner des conseils, parce que je ne suis pas qui que ce soit pour donner des conseils. Je suis un humain qui a peur de l'état de beaucoup de choses, beaucoup de systèmes qui sont tous un petit peu connectés. Et la seule chose que je peux dire, c'est qu'on est... Qu on est Beaucoup, beaucoup plus nombreux à ressentir ça que ce dont on a souvent l'impression. Pour moi, la chose qui est salvatrice, c'est à chaque fois d'en parler avec des personnes qui comprennent. Mais ça a aussi un pendant, ça veut dire d'être prêt à l'écoute. Et l'écoute euh, dans ce genre de moment, ça a besoin d'être une écoute active, empathique et bienveillante. C'est-à-dire que si quelqu'un nous appelle pour nous dire... Euh, Là, je, ça, ça sert à rien, pourquoi est-ce qu'on est qu fait quoi que ce soit mais Là, j'y crois pas, genre on va tous crever, etc. Même si ça nous paraît ridicule, excessif ou quoi que ce soit, il n'y a pas de un, évidemment pas de jugement à donner, mais surtout pas de réponse attendue. C'est-à-dire que le désespoir, c'est une émotion à embrasser de la même façon que l'espoir, les, euh, la joie, la tristesse, la colère. Si on s'y refuse, il disparaîtra pas pour autant et donner des sortes de pistes de solutions à quelqu'un qui est désespéré, c'est pas lui rendre service. Donc euh, être présent et quand le temps est venu, se mettre à l'action avec d'autres personnes. Donc vraiment se connecter avec d'autres. Pour avoir été dans des cercles militants depuis plusieurs années, c'est là que j'ai trouvé les personnes les plus incroyables que je connaisse d'un point de vue humain, empathique et vivant, vraiment discutez avec des personnes et mettez-vous en action dans la mesure de vos moyens, enfin, self-care. Soyez attentif à vos limites et faites ce que vous pouvez pour que ça ait le mieux pour vous. Merci beaucoup à Ulysse et Valentine d'avoir parlé de leur écran anxiété, je sais que c'est pas forcément facile. J'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je donne maintenant la parole à une ribambelle d'activistes, en espérant que leurs mots vous parlent. Donc euh, je m'appelle Clara, je fais partie du collectif Le Bruit qui court et euh, j'œuvre aussi euh, pas mal dans la, dans la coalition avec euh, Stop eCop. Euh, donc ça c'est mes deux projets euh, du moment et c'est là où j'ai mon engagement. Maintenant, euh, vu que je suis très engagée et que je suis beaucoup dans l'action, je ressens peu d'anxiété parce que je suis toujours au contact de personnes vraiment euh, incroyables euh, au jour le jour. Euh, j'ai plein de projets euh, collectifs et en commun, donc je ressens très peu euh, d'éco-anxiété. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Avant j'avais vraiment beaucoup d'éco-anxiété mais vraiment une colère très sourde et très, enfin euh, qui me prenait vraiment toute mon énergie pour lutter contre toutes les injustices et euh, d'être vraiment un peu ce truc de, de sauveuse euh, qui est totalement débile mais c'est vraiment un sentiment qu'on a quand on découvre en fait toutes les injustices et tout ce qui arrive dans le monde euh, et donc là en fait juste de se mettre en action de se mettre en mouvement de s'engager dans des collectifs et d'être entouré de personnes ça permet de créer plein de choses euh, et d'agir en fait au quotidien et ça permet de pas d'éviter les anxiété mais de l'appréhender différemment et de beaucoup plus le, le diriger et de concentrer son énergie sur autre chose. Et euh, c'est ça qui est, qui est en tout cas très galvanisant et qui donne beaucoup d'énergie. Donc Je m'appelle euh, Romain, je suis activiste sur la question climatique depuis euh, 4-5 ans maintenant. Et euh, je fais à la fois de la sensibilisation sur euh, le dérèglement climatique, et à côté je mène pas mal d'actions militantes au sein de différentes euh, associations, euh, ONG, collectifs, euh, mouvements. Oui, <rire> ça fait... Euh... Bien 5-6 ans, il y a des vagues, je sais que cet été, de voir exactement les, les prospectives des les rapports du GIEC se réaliser, et aussi en France, notamment les pénuries d'eau, etc., ça me remet un coup de me dire non, on va vers la catastrophe. Euh, et donc ouais, à chaque fois, euh, notamment à cet été, je me dis, bon, à quoi bon <rire> À quoi bon continuer à m'engager Et donc je me le dis euh, souvent. Euh, et dans ces moments-là, je sais parce que par le passé, que ça fait 4-5 ans que je milite, que c'est en me réengageant, en repassant à l'action à chaque fois. En ce moment, je suis engagé dans une campagne contre un projet de Total en Uganda qui s'appelle eCOP. Et je sais que c'est là que je vois qu'il y a des leviers d'action, qu'on peut limiter la casse, qu'on peut sauver les meubles et au-delà de ça, construire un avenir... Euh, soutenable, euh, durable euh, et, euh, et comme dit le GIEC, vu que chaque degré euh, compte, euh, limiter à la fois les catastrophes et euh, déployer de, de, de nouveaux récits euh, souhaitables. Je m'appelle Anne et euh, j'ai créé le Greenwashing Comedy Club, qui est donc un comedy club de stand-up nomade. On va dans plein de tiers lieux à Paris et j'espère un jour en France. Euh, L'idée c'est de parler d'écologie, d'inclusivité, de féminisme et tout, euh, voilà, et de faire des soirées un peu à réflexion mais aussi euh, gros lol. Quoi. Ouais, euh, ouais, Ouais ouais ouais ouais ouais. Euh, forcément un peu. Bah, le déni, bien sûr, mais ça c'est la réponse classique de façon générale, j'essaie de me focaliser sur ce qui va encore bien et tout ça. Après, moi j'ai travaillé dans l'écologie à hein, une époque. Là, j'ai arrêté, maintenant je me reconvertis. Mais j'ai été travailler à la NEF, qui était une banque éthique et qui est trop cool, qui finance que des projets à impact positif. Donc, au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose. Et j'ai aussi essayé de limiter euh, tous les trucs qui pouvaient avoir de l'impact dans ma consommation. Bah c'est vrai que le rire ça permet quand même de vachement euh, se libérer de l'anxiété en général quoi. Parce que tout ce qui va pas, tu peux en rire. Donc à partir de là, euh, tout ce qui va pas est source de plaisir. <rire> euh, je m'appelle Emma et euh, je suis bénévole pour up euh, Plus maintenant mais j'en ai beaucoup ressenti euh, pendant une période. Je pense que quand enfin les moments où je ressentais le plus d'éco-anxiété, c'était les moments où j'étais le moins engagée. Euh, j'étais sensibilisée aux problèmes environnementaux et climatiques euh, et j'avais envie de faire toujours plus par euh, des petits gestes du quotidien mais euh, ça suffisait pas et j'avais l'impression de servir à rien et je pense que ce qui a vraiment aidé un peu à taire cette petite voix qui disait que n'avait aucun poids dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quand j'ai commencé à m'engager auprès d'associations et c'est vraiment l'engagement collectif qui m'a aidé à me faire me sentir bien et à me dire qu'on avait vraiment une chance d'y arriver. Je m'appelle Adrien, je suis depuis tout récemment bénévole pour Stoppikop et je suis aussi animateur de Fresques du Climat. J'en ai ressenti, j'en ressens encore par moments passagers et il n'y a pas que l'éco-anxiété, des fois, il y a des sentiments de, de désespoir, euh, mais des fois aussi, le contraire, on passe par différents trucs. Alors est-ce qu'on peut tout englober sur l'éco-anxiété euh, Peut-être, mais c'est différents sentiments. Euh, bah, la première chose, euh, moi, c'était d'abord de m'informer, euh, donc de, rassembler, de mieux comprendre en fait, euh, d'où ça venait, mieux comprendre les, le monde dans lequel je vivais, euh, mieux comprendre les, les différents mécanismes qui font qu'on arrive à à ce que le, beaucoup de personnes ressentent euh, cette éco-anxiété et après euh, donc ça c'est un, une première phase de, de comprendre mais ça aide pas forcément à sortir de ces sentiments et après oui bah, l'action comme, euh, comme le diront beaucoup de gens euh, et euh, à travers l'action en fait, rencontrer plein de gens se soutenir en fait entre, entre personnes ayant ces mêmes sensibilités et ayant ces mêmes euh, combats euh, et le côté, euh, l'aspect social, sortir, être euh, pas tout seul euh, dans son coin en fait ou dans sa chambre avec euh, ses pensées, est euh, hyper important hein, ce moment -là. Je m'appelle Louane et euh, je viens de participer euh, tout récemment euh, à l'activisme auprès de l'action euh, Stop Picop. Alors oui, j'ai ressenti je ressens toujours les l'éco-anxiété au quotidien. D'abord, c'est vrai que c'est passé par euh, l'information, parce que je pense que quand on sait de quoi on parle, on est plus à même de le combattre et d'être acteur. Donc euh, baisser sa consommation de viande, euh, consommer autrement les vêtements etc et ensuite ça a été de suivre des gens qui sont actifs qui sont militants et qui sont super inspirants et qui te redonnent de la force tous les jours en te disant que c'est pas perdu que il y a encore des choses à faire et donc dernière étape devenir militant nous mêmes parce que c'est vraiment dans l'action où toute la colère toute la frustration la tristesse euh, ben bah, un peu se sublime pour euh, pour combattre en fait je m'appelle Juliette et euh, je participe à la lutte contre le réchauffement climatique oui, je ressens de l'éco-anxiété euh, depuis un certain temps, je dirais depuis mes 16 ans à peu près. Euh, et ça se manifeste euh, de différentes manières, comme de l'anxiété classique on va dire. <rire> J'essaie de transmettre les informations que j'ai acquises sur le sujet euh, pour pouvoir euh, bah, sensibiliser sur, euh, sur ces thématiques-là et qu'on puisse euh, agir ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Moi je vous dis à dimanche prochain, bisous